Mesdames, Messieurs, chers amis, notamment locloises et loclois, vous le savez probablement, euh, certaines manifestations régionales, telles que euh, le festival de, de, de Nyon, le Paléo, a depuis quelques années de la peine à vendre tous ses billets. Pour euh, lutter contre cette évolution, ici au Loc, le Conseil Communal a décidé de frapper fort, a nommé euh, une commission qui a planché depuis euh, pratiquement le mois de mai. Et nous avons trouvé cette solution euh, novatrice c'est l'obligation pour les habitants du local d'acheter des billets pour le Rock Altitude Festival. Nous ferons peut-être quelques exceptions pour les personnes particulièrement engagées au niveau musical mais nous avons pris un arrêté qui rend cette obligation d'achat au 1er août 2019 et nous espérons ainsi pérenniser le Rock Altitude qui est évidemment cher à notre cœur.